Vous êtes-vous déjà fait dire que tout ira mieux après une bonne nuit de sommeil? C'est peut-être un peu cliché, mais il se fonde sur la vérité. Un bon sommeil, soit de 7 à 9 heures de sommeil de qualité, apporte plusieurs bienfaits à votre santé physique et psychologique. Tout d'abord, penchons-nous sur les bienfaits physiques. Durant le sommeil, votre corps guérit. Votre cœur et vos vaisseaux sanguins se réparent. Votre système immunitaire se renforce, diminuant ainsi vos risques de maladie. Le sommeil aide à équilibrer vos hormones. Lorsque vous ne dormez pas assez, vous produisez une quantité plus importante de l'hormone de la faim, et une quantité moins de l'hormone qui vous fait sentir répu. Voilà pourquoi vous ressentez bien plus la faim après une nuit blanche. Côté psychologique, le sommeil améliore aussi votre santé émotionnelle. Il a été démontré que les personnes en manque de sommeil sont plus susceptibles d'être déprimées. Le sommeil améliore aussi votre concentration. Votre capacité à résoudre des problèmes, votre créativité, vos aptitudes sociales et vos compétences de prise de décision. En plus, il améliore votre mémoire. Durant le sommeil, le cerveau traite les événements de la journée et crée les souvenirs. Alors, si vous avez un gros examen, le sommeil est votre meilleure option. Non seulement vous aidera-t-il à vous concentrer, mais vous pourrez mieux vous rémémorer ce que vous avez étudié. Même lorsque vous savez que le sommeil est important, L'une des principales causes de la difficulté à dormir est le sentiment qu'il y a trop de choses à faire. Vous avez toute la misère du monde à vous occuper d'une liste de tâches qui ne cesse de grandir. Bref, vous aimeriez bien dormir mais c'est tout simplement impossible. Toutefois, outre son importance pour votre santé, votre sommeil est essentiel pour une autre raison. Il améliore votre productivité. Lorsque vous ressentez tous les bienfaits du sommeil, vous êtes en mesure de travailler de manière plus efficace. Alors, au lit Même si votre corps ne semble pas faire grand-chose pendant votre sommeil, il travaille très très fort. Il vous prépare à affronter le lendemain.